Bonjour à tous J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour... Euh... Avec le petit fail sur l'intro... <rire> pour la mise à jour du 15 juillet 2020 alors elle n'est disponible qu'en anglais euh, malheureusement donc je ne pourrais pas la faire en français mais c'est pas très grave de toute façon ça permet d'avoir euh, parce que des fois avec la traduction il y, y a des petits soucis et euh, au passage donc c'est la 2.51.1 si je ne m'abuse et on va pouvoir attaquer directement avec, euh, avec des changements ma foi euh, très intéressants patch on va, on va faire un petit résumé rapidement mais des patchs qui concernent énormément les tanks hein. sur l'interview que, que les développeurs m'avaient accordé et eh bien ils avaient parlé de, de changements qui arrivaient pour les tanks. Alors, je m'attendais pas autant. Il avait dit oui, il y a des choses qui arrivent pour les tanks, mais pas autant honnêtement. Et euh, bah, ma foi, c'est très, très intéressant. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mine de rien. Avec notamment, euh, bah, comme vous le voyez, donc euh, quasiment plus de 20 persos touchés. Patch note, honnêtement, bonne. Très bonne. Dans l'ensemble, elle est très bonne. même on va, on va, on, Il faut le dire, les superlatifs sont, sont de rigueur ici. Un très bon patch note. Il y a quand même 2-3 trucs mauvais. Enfin, 2-3 trucs pas terribles. On y reviendra euh, également en détail. Alors, elle va être longue, évidemment, vu le nombre de persos. Blaze, pour commencer, l'adrénaline steampack. Donc, l'activable. Quand euh, Blaze, a plus de 80% de ses PV, il gagne un bonus d'attaque speed de 25% et 10% de mousse speed. C'est tout simplement, vous savez, le bonus, enfin vous savez, c'est tout simplement l'activable jaune qui permet de gagner de l'attaque speed et de la mousse speed. Et bien là, c'est justement en fait de base maintenant et vous pouvez l'activer par la suite. Donc c'est assez intéressant, je trouve. Euh, c'est vraiment dans le, plus pour le Blaze, parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de bonus pour Blaze Main Tank. Et du coup, le Blaze solo, on va dire, euh, à l'ancienne en vitesse d'attaque et autres, qui avait été nerf, du coup il rebooste un petit peu cette version là de Blaze qui avait été peut-être un peu mise de côté pour privilégier un blaze vraiment tank Même s'il restait jouable en, en solo C'était le Blaze vraiment pur tank et pas trop wave clear Du coup et eh bien on redonne un petit peu d'amour à, à ce Blaze là et on verra mais avec le niveau 4 ça va aussi être un, un bon bonus l'endurance team pack donc c'est tout simplement l'activable de bouclier moi je suis très content parce que c'est passe de 40 à 30 secondes c'était un changement que j'attendais avec impatience fonctionnalité supplémentaire maintenant lorsque euh, vous avez pris des dégâts euh, qui sont en dessous de vos 30% de vos pv max et que vous n'avez toujours pas activé l'activable le, le, le, le, enfin, le, le, et eh bien il s'activera automatiquement Alors. Bien sûr, on pourrait se dire, ouais, bon, bah, c'est pour les noobs, quoi, pour ceux qui oublient d'utiliser l'activable. En fait, oui et non. C'est-à-dire que si tu prends une full rotation de CC, ça va s'activer. Donc, en soi, c'est pas si mauvais. Euh... En soi, c'est pas si mauvais. Donc, en soi, pour une rotation de CC, ça évite, voilà, de prendre, par exemple, euh, éventuellement l'insensi, Donc, en, en vrai pourquoi pas, pourquoi pas euh, Et voilà il ne se, il se castera automatiquement s'il n'est pas en cooldown C'est bien, bien le CD de l'activable hein. C'est pas un, un bouclier bonus bah, Pour un moment je me suis dit ça va être un bouclier bonus C'est pas mal, c'est un bouclier bonus un petit peu à l'image du 20 de C'est pas dégueu Mais non non, mais après ce qui est bien c'est que c'est 30 secondes CD maintenant Ce qui est cool Niveau 4, gros changement sur les niveaux 4 de Blaze Avec euh, le, le gantelet incinérateur Vous savez c'était les autos euh, qui euh, touchaient de plus loin Et qui activent automatiquement les flaques. Et bien ce truc là passe au niveau 4, mais maintenant il n'active plus automatiquement les flaques. le côté contre-mécanique est enlevé, donc ça permet de wave clear de plus loin, plus facilement, et surtout, eh bien on va changer, puisque c'est un passage de 7 vers le 4, donc forcément, vous l'avez compris, il y a un 4 qui va passer au 7, après il y a le meldon, donc le debuff sur le D, qui va passer donc de 8% par stack, donc en cumulable, avant c'était 40%, donc euh, je me demande, je sais plus le nom, je crois que c'est 5 stacks donc c'est que 5 stacks de, de 8, donc c'est plutôt assez intéressant. Le debuff moi je l'ai toujours apprécié contre beaucoup de cac, euh, contre du, du 3 corps, enfin contre 3 corps à corps, ça peut déjà être très intéressant. Niveau 7, ensuite on a euh, le, le pétrole, donc sur le W la, la, la flaque. Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est la flaque qu on, quand on la brûle. La, si la flaque on la crame et eh bien ça active quand même le slow et ce qui est très intéressant je suis quasiment sûr que c'est ça Et euh, du coup c'est passé du niveau 4 au niveau 7 et ce qui est très intéressant c'est que du coup et eh bien on va avoir un build un peu plus solo lane Avec euh, le... enfin vous n'êtes pas obligé parce que vous êtes en solo que vous allez partir sur euh, l'adrénaline pack. Mais malgré tout c'est vrai qu'on a une possibilité d'avoir la vitesse d'attaque le, le, le 4 avec justement les l'auto-attaque qui tape de plus loin et au 7 et eh bien maintenant on aura la possibilité d'arroser donc automatiquement euh, avec les auto-attaques ça arrose euh, la, enfin ça allume la flaque mais on n'a pas le côté contre-mécanique puisque le slow va quand même s'activer avec un 35% de slow et une durée de 3 secondes donc on garde un petit peu l'effet de flaque sans casser le côté contre-mécanique donc enfin on, on on calme un petit peu le côté contre mécanique du sort Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant De la part sur Blaze Je pense quand même que la torchère sera plus jouée Mais l'adhésive, enfin plus jouée pardon euh, Mais c'est pas mal, ce qu'ils ont fait c'est pas mal du tout donc voilà, ils évoquent le fait qu'on change un petit peu des, des, talents, euh, des talents early sur Blaze euh, Pour avoir plus de talents vraiment uniques dans euh, sa diversité de, de kits Enfin, dans sa diversité de talents euh, Donc voilà, on lui donne plus d'outils, blablabla, bla bla bla bla, et moins d'effets contre Mekeli. Shogal qui prend euh, pas mal de changements et honnêtement et eh bien je pense que c'est un des points noirs de cette patch note, parce que Shogal, alors je sais qu'il y a des gros gros OTP et main Shogal qui vont adorer voir du changement sur Shogal, mais honnêtement, il euh, y a une vidéo qui arrive sur Youtube et qui était avant ce patch là, il euh, y en a une du coup qui arrive après ce patch là, où on avait euh, avec Romux jouer, euh, jouer du Shogal pour rigoler, et euh, c'est fort hein, Shogal, hein, c'est vraiment pas mauvais, hein, c'est juste que Shogal il a beaucoup de counter, mais malgré tout c'est violent hein, Shogal hein. Et euh, le build d'auto-attaque notamment de Shogal Alors tu ne pouvais pas le jouer tout le temps Le build d'auto-attaque de Shogal, il y, y a des games où vous ne pouvez pas S'il y a beaucoup trop de counter, le build d'auto-attaque de Shogal C'est trop difficile à faire Mais honnêtement Le build d'auto-attaque de Shogal, même avant le rework Enfin même avant, j'appelle ça rework mais c'est pas un rework Mais même avant les changements c'est fort hein, c'était fort. En tout cas, euh, la volonté de show, donc euh, vous savez, c'était le 20 qui euh, en fonction du nombre de kills vous augmentiez votre armure sur le dé. Il passe niveau 1 maintenant, fonctionnalité nouvelle Tuer des héros ennemis vous donnera un sta une stack de volonté de show. Tuer des héros vous donnera 10 stacks. A chaque fois que vous atteignez 30 stacks vous gagnez 1 d'armure supplémentaire jusqu'à un maximum de 10 Donc euh, ce bonus d'armure se stack bien sûr avec euh, la peau d'ogre Donc tout simplement eh bien, euh, vous pouvez monter à 35 d'armure en peau d'ogre donc c'est pas dégueulasse, hein, c'est le dé de show, hein, c'est pas dégueulasse, après c'est vrai que 80% du temps normalement dans un bon dieu de chogal, c'est vous devez être en en, en pot, on va dire enfin vous devez être dans la forme de Galles et pas dans celle de Show. Donc en soi ce talent est un petit peu. Il est dur à stack en plus je trouve, il est dur à stack, et le bonus c'est pas si ouf. vous gagnez 10 d'armure, ok c'est cool. C'est pas énorme et sachant que normalement vous êtes censé passer 80% de votre temps avec la puissance de, de Galles. Après. Quand vous commencez chaud, etc., euh, rester 80% du temps en forme de chaud, c'est pas un problème. Mais si vous jouez bien le perso, normalement vous n'êtes pas censé rester en forme d'armure tout le temps. Uppercut, damage reduce from 7 euh, donc de, de 7 à 5% du maximum de PV. Donc sur le A. Qui se canalise Maintenant chaque héros touché par le, le A Reduce is cooldown by 5 secondes Donc vous allez avoir plus souvent votre A Si vous utilisez votre A offensivement Je trouve que ça c'est vraiment pas mal Même si au 4 sur Shogal euh Là, vous avez le choix entre la bombe, ou, euh, la bombe que Gal va stacker ou tout simplement votre auto-attaque. Donc c'est vrai que ce talent il est un petit peu dur à jouer je trouve. Euh, sire de Flèche, bah justement le, le passif auto-attaque. Le, le, les bonus d'auto-attaque maintenant vont se garder même si vous changez de cible héroïque. C'est à dire qu'avant il fallait un petit peu à l'image de la furie euh, d'Arnassienne euh, de Tyrande. Il fallait taper la même cible et bah, il change ce truc là. En gros, maintenant, si vous tapez des héros, vous gardez votre bonus. Et ça, j'aime pas. Parce que, avant, justement, il fallait taper la même cible pour avoir les dégâts supplémentaires. C'était, on va dire, la, la contrepartie euh, de, du fait que ce soit vraiment très fort. Parce que les. les, les tartine qu'il envoie, Sho c'est violent hein. c'est très très violent, sachant que chaud il est pas là pour faire les dégâts, hein. normalement c'est Gale qui est là pour faire les dégâts donc Show il envoie de ses tartines c'est très très violent et maintenant bah, si vous tapez par exemple deux fois le temps et que vous arrivez je sais pas sur, sur Hanzo, et bah, vous avez directement les deux auto-attaques de bonus qui vous permettent d'avoir la troisième auto-attaque boostée donc c'est vraiment très très violent euh, je pense que ça c'est un changement qui n'aurait peut-être pas dû être effectué niveau 7, Power Surge donc le Q-Spell, fonctionnalité nouvelle, chaque héros qui est touché par euh, le les Surging Fist, donc le A, son slow de 30% pendant 2,5 secondes mais vous gagnez également 15% de mouvement de speed, donc de vitesse de déplacement à chaque fois que vous chargez le A et 2,5 secondes après avoir lancé le sort, c'est pas mal mais le problème c'est que au 7 sur Shogal vous avez besoin de défense et vous allez me dire bah ouais mais c'est pas mal parce que ça permet de slow et de gagner move speed, ouais mais en fait vous avez trop besoin de sustain avec Shogal. vous en prenez c'est le deathwing avant deathwing quoi, vous avez une énorme hitbox et vous en prenez plein la gueule et le problème en fait c'est que au 7 vous avez soit la Redux CD sur le Z soit le D1 qui avait des changements déjà il y a quelques mois qui est vraiment pas mal donc c'est à vous de voir mais c'est pas ce talent là me semble un peu en dessous malheureusement euh, niveau 16 le gantelet euh, runique cooldown reduction increase from 5% 5% ou 6% je sais pas pourquoi ils l'ont changé non plus ça honnêtement l'auto-attaque au 4 et ça je comprends pas pourquoi ils l'ont changé euh, puisque ah, bien sûr il y a la bombe qui revient plus vite sur Shogal qui est très très forte etc mais genre une auto-attaque qui réduit de 6% l'ultime de show et de Galles, c'est n'importe quoi. Hein. Et si vous prenez le grappe avec Shaw, vous avez 40, quoi, 45 secondes de CD, je crois. J'avais déjà dit que c'était n'importe quoi de passer à 45 secondes. Avec ce 16, vous l'avez toutes les 20 secondes. C'est n'importe quoi, en fait. Un grappe en cône, aussi loin, toutes les 20, 25, 30 secondes. C'est n'importe quoi, hein. c'est n'importe quoi. Je, je, je vous dis, je vous ai, il y a des games qui arrivent sur Shogal. Ce sera les rares donc profitez. <rire> non, en vrai, en plus, je joue pas mal avec Sam dans les, dans les, soirées, dans les soirées, euh, soirées fun vip. Mais euh, sinon, là, c'est vraiment en QM avec Romux et c'est pas, pas drôle pour les adversaires hein, dans ces moments-là. Euh, et Fuel for the Flame, donc le passif qui est passé du niveau 1 au niveau 20. Nouvelle fonctionnalité les auto-attaques contre des ennemis Les créent des explosions. Et si j'ai testé c'est vraiment pas mal, euh, ça deal 21 de dégâts donc au niveau 0 et 45 autour de lui Le truc c'est que ses dégâts sont doublés Contre les héros Donc c'est vraiment pas mal, ça permet d'avoir un peu plus de wave clear Aussi avec Shogal au niveau 20 Mais surtout c'est en PVP, hein, ça fait très mal Après, euh, ce talent rentre en compétition Avec le, euh, le talent Qui fait que vous passez 50% du temps Moins en, en mort hein, C'est un des gros gros points forts de Shogal. Hein, gros... Enfin je veux dire, vous met, normalement En late game contre un Shogal, Shogal scale très très bien, donc en late game ça devient très chaud de le tomber Le machin, il est intombable et quand vous arrivez enfin à le tomber bah dites-vous que dans 30 secondes il est de retour c'est insupportable c'est normalement en late game c'est 60-65 secondes de, de temps de réapparition vous avez le temps de faire des trucs Shogal au bout de 30 secondes il est de retour c'est horrible donc il y a ce talent là qui est très fort et sinon il y avait le grab qui route qui est vraiment pas mal non plus pour assurer des kills et si vous êtes parti avec le 16 sur euh, la.. celui-là voilà le, le gantler unique bah vous êtes bien donc là celui-là devient compétitif. enfin un talent 20 compétitif sur Shogal c'est cool pour de la diversité, mais c'est vrai que celui-là c'est vraiment si vous êtes tranquille et que vous avez besoin de dégâts supplémentaires. Mais que vous êtes tranquille vous ne mourrez pas, et, mais bon, je, je conseille quand même la, la mort, la réduction de, de temps de réapparition. Donc euh, voilà, voilà, on change les, sur, les choses sur, sur Shogal, des talents sur Shogal qui sont un peu moins joués à l'heure actuelle, euh, et notamment des petits... Euh, des trucs qui nous semblaient pas pertinents notamment la volonté de chaud au vin qu en, enfin, qu'on qu transfère au niveau 1 etc etc Diablo un petit bonus parce qu'apparemment Diablo euh, sous-performe un petit peu ces derniers temps euh, par rapport aux autres tanks donc on lui donne un petit... Euh, bah ouais, en même temps Diablo il a pris cher avec euh, les changements qui datent d'il y a un an à peu près hein, donc euh, c'est vrai qu'ils avaient essayé de le up un peu mais ça ça suffit pas à leurs yeux pas grand chose mais euh, la charge qui revient plus vite 12 secondes de CD au lieu de 13 et le E qui revient plus vite au lieu de 13 secondes, 12 secondes et le coup en mana des sorts moins grand pour, pour Diablo, je trouve ça vraiment pas mal aussi parce que très manavant hein. 70 de coup en mana maintenant c'est... il y a beaucoup de héros qui ont des coups de mana sur les ultimes avant c'était 100, 100 de mana maintenant ils ont 60, 70 c'est vrai que c'est le coup de certains ultimes quoi, donc c'était dur, c'était dur pour Diablo euh, Niveau 4, le Life Leech, donc euh, le, les auto-attaques sur Diablo qui voient euh, les soins passer de 1.5 à 2% du maximum de PV euh, quand vous n'êtes pas en full, donc en, en, vous n'avez pas toutes les âmes et monte à 4% maintenant quand vous avez toutes les âmes Alors ce talent, le problème c'est qu'il n'est pas viable euh, à, compétitivement parlant en main tank, sauf à Bailo et autres, mais même comme ça je conseille pas et le problème en fait c'est que ce talent peut, alors c'est pas, je vous le conseille pas et c'est très exotique, mais c'est le Diablo solo lane Qui a des matchups. en fait, c'est un peu bizarre parce que c'est pas, on... sur le papier on se dit ouais Diablo solo lane c'est pas terrible Il euh, y a des matchups genre sur Braxis ou autre qui peuvent être vraiment relous en... Enfin parce que vous pouvez pas tuer le Diablo, du coup bah le Diablo certes il a pas un gros clear il fait pas grand chose Mais bah, vous pouvez pas le tuer en fait Et du coup, le Life Leech. Ça peut être cancer en fait, ça peut vraiment être cancer parce que à bah, chaque auto il, il se sustain de 4% de ses maximums de PV, c'est quand même pas, pas mal donc je sais pas, je sais pas trop. Euh, le problème en fait c'est que ce talent est destiné à être exotique, soit, soit il est trop fort, soit il est exotique en fait. Donc euh, faire attention là, c'est un boost. Après, de ce que j'ai vu, ça va, c'est ok. Euh, hellfire niveau 13 les dégâts par seconde pendant la rage ardente euh, qui monte de 15 à 17 donc ça c'est pas mal sur le Z qui augmente votre puissance de capacité mais vous augmentez également donc euh, votre euh, rage ardente sachant que la puissance de capacité augmente les dégâts de votre rage ardente euh, de base hein, donc faut pas se dire que la valeur, les valeurs de rage ardente sont faibles faut oublier qu'il y a aussi le bonus de, de puissance donc en soi c'est pas dégueulasse le Hellfire moi j'aime bien ce talent en plus euh, même si je me rejoins un peu la charge d'Astatry c'est vrai que c'est pas dégueu j'avoue que j'aime beaucoup le Hellfire perso ETC, alors ça c'est un gros changement qui est attendu Sur la scène compétitive depuis je pense Plus de deux ans, deux ans et demi euh, C'est le fondu d'ETC qui voit Un CD augmenter, qui passe de 10 secondes à 12 secondes Le mana qui également augmente de 50 à 55 de mana. C'est un nerf hein, sur ETC. Et pas. Alors, c'est pas non plus. On moi, je m'attendais à, à des plus gros nerfs parce que ETC et Johanna étaient devenus les deux tanks vraiment principaux dans la méta. Donc, je m'attendais à plus pour ETC. En vrai, ça va. Par contre, bien, bien sûr, les ETC qui font comme des abrutis, bah, ça va leur euh, coûter cher. Moi ce qui me gêne avec ce talent, ce qui me gêne avec ce changement de talent Voilà, là le, le, le commentaire développeur c'est oui ça pouvait être un peu frustrant parfois et c'est vrai Fondu, surtout que le fondu, toute la mécanique de bump casse les noix parce que Par exemple moi qui joue Garrosh Quand tu te fais fondu par ETC alors que tu es appuyé sur le taunt Potentiellement le, ton sort est sauvegardé après le bump Donc c'est à dire que tu vas taunt loin en fait derrière et tu peux rien faire contre ça en fait as Taunt au moment du fondu, mec t'as fondu Du coup ça a mis en attente, ça a mis en, en salle d'attente ton, ton sort et du coup, tu, tu es fondu et boum, tu lances le taunt après. Et là, c'est horrible. C'est pareil avec Malfurion. Malfurion qui se fait bum par un ETC. Bah, le machin, il lance son silence dans le vide. C'est encore pire pour, pour un Malfurion. Donc, c'est vrai que quand ça arrive, c'est horrible. Et même quand je, quand je le fais avec ETC, j'en suis fier, mais je suis en mode. C'est horrible pour eux, quoi. C'est horrible pour eux. Euh, du coup, c'est logique. Maintenant. Ce qui me gêne, c'est qu'il n'y ait pas de contrepartie pour les 13, pour les paliers 13. D'ailleurs, c'est euh, Asiops qui, sur Twitter, en avait parlé en disant « Ah, c'est un bon changement, ça fait longtemps qu'on le demande, c'est cool. » Et euh, bah, moi, je lui ai répondu et il a d'ailleurs été d'accord avec moi. Euh, puisque euh, j'ai mis Le problème en fait c'est qu'il n'y a pas de contrepartie Ce que je trouve dommage Parce qu'au 13 vous avez le, le Z qui revient plus vite Qui est le main talent sur ETC au 13 Moi je défends et j'adore le slow Donc le violet au 13 Qui est très fort et très sous-estimé Après il y a des situations où vous êtes obligé de prendre la Reduc sur le fondu Contre Diablo, Varian, Alarak, Imperius où ils vont tout le temps essayer de go Donc faux fondu, faux fondu, faux fondu Et avoir tout le temps le fondu pour pouvoir le refaire Mais le problème même contre un malganisme par exemple, mais le problème en fait c'est que là, bah avec le nerf de 10 à 12 secondes, la réduction de CD sur le fondu est encore plus importante. Donc euh, enfin quand je dis importante c'est plus nécessaire en fait. Donc c'est un peu dommage pour les deux autres, le double fondu là c'est de la merde, donc bon il aurait mériterait un petit up, mais le slow, bah, moi je suis un peu déçu quoi. Le slow il pourrait limite réduire par exemple euh, si vous prenez ce talent, bah, vous avez deux secondes de CD réduite de base. Euh, pour revenir aux anciennes valeurs, ce sera à partir du 13 et ça changerait pas grand chose puisque l'autre peut passer encore plus bas au niveau de la réduque. donc je sais pas, il y avait un truc à faire je pense et ils l'ont oublié là-dessus. Mais bon, c'est un petit détail. Garrosh, des super changements sur Garrosh, honnêtement. Bloodsurf, ça m'est arrivé combien de fois si vous avez regardé un peu les games notamment sur euh, la Division 1 Ça m'est arrivé pas mal de fois avec Garrosh où je zède un mec et en fait... Je savais pas que c'était comptabilisé comme ça et maintenant je le comprends avec ce changement. Le Z, des fois je disais putain j'ai lancé le Z, je me suis pas soigné, qu'est-ce qui s'est passé Je suis mort avant d'avoir plus Z. En fait c'est que le soin partait à la fin de l'animation du Z. Et maintenant le soin sera dès le départ de l'animation. Et ça, ça a pas l'air grand chose, mais c'est trop bien Mais c'est trop bien euh, Ça change beaucoup de choses parce qu'en fait avec Garoche vous êtes amené à mettre votre Z avec le plus bas taux de pv possible pour vous rentabiliser de ouf faire monter à 10% pv max voire plus donc c'est vraiment pas mal euh, le body check l'activable donc le coup d'épaule coup d'épaule qui avant même le up moi je le trouvais viable situationnel mais viable Là il prend un super up. Alors je pense toujours que le brise-guerre est meilleur. Hein, le Q-Spell O1 est meilleur. Le E contre Medivh très très fort. Je rappelle pourquoi ça éloigne le mec euh, des portails hein, bien sûr. Mais surtout ça l'éloigne d'un shield de Medivh. Le Medivh n'a plus la portée pour pouvoir mettre le shield. Et du coup pendant une seconde on peut burst le, euh, la cible. Donc contre Medivh c'est indispensable le E au 1 Mais sinon... Eh bien le body check contre du Malganis, donc le coup d'épaule contre Malganis, contre de la Whiteman, euh, contre des trucs comme ça qui ont beaucoup beaucoup de heal, euh, contre la l'Axtraza aussi pourquoi pas, et eh bah ben, c'est vrai que le coup d'épaule peut être très fort. Niveau 16, le Mortal Combo qui a été reclassé en E, ce qui fait attention d'ailleurs à pas vous tromper maintenant, le Mortal Combo est classifié en tant que talent sur le E, et le Trembleterre, le stun sur le E, maintenant à l'icône du dans la mêlée. Il y a eu un petit changement à ce niveau-là. Euh, le Roost Landing, donc euh, le talent de merde qui augmentait le slow du A, a été détruit. Euh, ce qui n'est pas mauvais, hein, c'était de la merde. Hein. Euh, là, il y a vraiment eu. Euh, voilà, Garrosh, il n'a pas de late game. Et on a enfin mis des talents late game sur Garrosh. Donc au 16, maintenant, nouveau talent, le Soldier Saisonnier, ou je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais le Season Soldier. 5% de maximum de PV supplémentaire pour Garrosh. Et ça augmente également le slow du A de 1 seconde et c'est pas fini, vous gagnez une stack supplémentaire sur le Z. Donc vous avez 2 Z, 5% de PV max et un slow d'une seconde supplémentaire sur le A. C'est extraordinaire, ce talent est devenu le meilleur talent de Garrosh au niveau 16. Vous avez toujours le Trembleterre qui est bien contre de la canalisation. Euh, je pense à du Lucio Murduson, du Malganis avec euh, sa saloperie de vol de charognard ou autre. Ou même l'autre ultime d'ailleurs, mais il n'y a pas besoin de ça du coup pour le race Mais vous pouvez vous servir d'un mec pour stun un autre qui voulait euh, lancer un sort en fait. Donc le, le, le, le Mortel Combo marche toujours avec le 20 aussi si vous avez vraiment envie d'emmerder tout le monde. Mais celui-là est extraordinaire. Cumulé avec le Shield au 13 sur le A et le Brise Guerre au 1, vous avez des de toutes les 5 secondes avec un slow supplémentaire sur le A pour vous permettre de fuir un petit peu de temporiser un Z puisque vous avez un Z pour vous sustain vous avez le shield et ensuite vous avez de nouveau le Z et comme vous avez deux stacks de Z bah vous pouvez profiter du premier Z pour temporiser le deuxième Z deuxième Z qui vous a permis de temporiser la récupération de votre premier Z et ça vous donne un troisième Z assez rapidement donc c'est vraiment god c'est vraiment trop fort et 5% une maximum de PV sur Garrosh bien sûr il a pas des milliards de PV mais n'importe quel PV est fort sur Garrosh puisqu'il a de l'armure son, son principal, Sa principale tankiness, c'est l'armure Donc c'est très fort sur Garrosh Vraiment ce, ce 16 est monstrueux Et ça augmente les dégâts de Garrosh Garrosh a pas de dégâts, à part sur ses compétences à savoir le A Et il faut prendre le Brise-Garouin ça vous n'avez pas de dégâts Et le Z Bah maintenant ils ont deux Z Donc euh, vous pouvez finir des kills plus facile Donc c'est vraiment pas mal Niveau 20 Le Death Wish euh, Augmente la durée euh, du Warlord Alors ça je l'attends depuis longtemps le taunt au 20 qui prend 0,5 secondes supplémentaires. Et oui, ça c'était l'ancien vin, mais le vin, lui avait, pas, il lui avait oublié de lui garder un bonus. Et bien maintenant, on a 2,5 secondes de taunt, comme au bon vieux temps, mais au vin. Et franchement, je trouve ça très bon. Ça y est, enfin, le Death Wish est de nouveau rejouable. Alors bien sûr, il y a toujours le, le lancer titanesque, le double E, qui est très fort. Mais le Death Wish est excellent, puisque vous, si vous tuez un mec pendant la durée du taunt, sachant que là maintenant, c'est 2,5 secondes de taunt, et bien vous avez votre taunt qui a 5 secondes de cooldown donc c'est vraiment cool Deadly Calm donc l'autre R, le, le tourbilol qui réduit les dégâts de 40% c'est un bon up, hein. il était déjà bien mais là c'est un, vraiment un très bon up sur ce 20 après dommage je le 10 c'est un peu en dessous euh, L'Inner Rage, le, donc, le coup d'épaule qui augmente l'antile à 75% c'est très très très très fort euh, et ne, par contre ne réduit plus la vitesse de recharge du coup d'épaule mais bon, lanti de 75% c'est vraiment un très très bon vin si vous avez pris coup d'épaule euh, donc voilà, on a reçu des feedbacks sur le fait que le lead game de les talents de late game de Garoche étaient nuls et c'est vrai <rire> euh, Johanna, des changements très importants notamment, alors il y en a deux hein, mais c'est très important au niveau de la méta parce que Johanna était devenu. en fait Johanna c'est le tank facile à ne pas punir parce que, je veux dire, avec tous les tanks jouer tank, hein, si vous regardez la divin et les LAN etc, vous voyez, ou même du, du compétitif de l'eSport simplement vous voyez, je... enfin les tanks, c'est ceux qui prennent le plus. Et moi qui joue tank dans mon équipe, euh, moi ça me dérange pas, ça me fait, enfin, je suis un peu mazo, ça me fait plaisir. Non, pas du tout. non mais en vrai c'est ça qui est intéressant aussi en tank, je trouve. Mais par contre le problème c'est que tu fais une erreur, tu te fais exploser la gueule. Et Johanna c'est le tank qui est déjà d'un point de vue mécanique moins intéressant que les autres. Mais surtout, bah, Johanna, bah, t'appuies sur D, c'est bon euh, Donc c'est le temps plus facile en fait à ce niveau là euh, Du coup, la Galva qui voit un changement énorme C'est D de 20 secondes qui passe à 25 secondes Alors ça, c'est conséquent C'est un changement vraiment conséquent Puisque si vous lancez votre Galva pour rien bah, Vous allez le regretter, hein. vous allez le payer très très cher Donc évidemment, ça va inciter les joueurs de Johanna à jouer Galva O1 Mais c'est assez drôle parce que c'est vraiment le truc un peu... C'est le, le talent L200 quoi, c'est le talent... Euh, J'ai plus de mana, il m'en faut toujours plus, toujours plus. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu... Et c'est pareil avec le TC, hein, le fondu de TC au 13. Mais après, il faut voir un peu les CD. C'est-à-dire que ETC, bon on passe de 10 à 12 secondes. Là, on passe de 20 à 25 secondes. Alors oui, ok, le DO1 réduit le temps de recharge. Mais au final, c'est comme si vous reveniez à l'ancienne Johanna. Et euh, le problème, en fait, de ce, de ce choix, c'est qu'en fait, vous avez... Tant que vous avez... Par contre, quand vous n'avez pas la galva... Oh ah vous n'avez rien quoi, vraiment rien, c'est là où la loi de l'espoir va vous donner un deuxième bonus séparé de la galvanisation Donc les deux, Johanna dans tous les cas, que vous jouiez loi de l'espoir ou DO1, vous avez pris cher, hein, vous avez pris cher Mais euh, c'est un bon changement, un bon change... je trouve même que c'est un peu beaucoup, 5 secondes c'est beaucoup mais c'est mérité C'est mérité mais c'est un peu beaucoup je trouve, moi je m'attendais à 23 ou 22, 25 c'est beaucoup mais euh, ça sent, hein, ça, tu, vous voyez la différence. Hein, sur n'importe quelle rotation, sur du Spider Queen, où vous avez une composition en face qui est très aggro et qui veut casser, Johanna, bah, les Galva, faut faire gaffe. Hein, faut vraiment faire gaffe. Et le 20, le stun qui durait 2 secondes sur 5 personnes, a été réduit à 1.75. Euh, je trouve ça dommage qu'il soit parvenu dans l'idée de l'esprit de l'ancienne, parce que ça y est, maintenant que les gens se sont sortis les doigts et jouent 20, qui était bien déjà avant le buff, hein, euh, peut-être qu'il aurait fallu laisser 2 secondes sur la cible principale et 1.75 pour tous les autres. Ça aurait pu être pas mal à l'idée de l'ancien talent. Parce que euh, là, c'est... Peut-être un peu dommage pour la première cible Mais bon c'est tout à fait ok De toute façon Johanna au 20 c'est soit Blech Shield amélioré soit, euh, soit Pour moi à part l'Indestructible si vraiment vous en prenez plein la gueule Mais sinon c'est soit euh, la Nova, le L'Inde de Lumière Soit, soit le, le Blech Shield amélioré euh, blablabla, donc ils en parlent, voilà. Nous, nous, nous augmentons le CD de la Galva du fait que Johanna euh, a jamais de problème blablabla, blablabla. On va on faire en sorte que les adversaires aient plus de fenêtres pour pouvoir détruire la, la Johanna Pendant que sa galvanisation étant en cooldown, étant CD Malganis, l'explosion du Z, j'aime beaucoup ce talent et c'est vrai qu'il est un peu en dessous euh, Enfin il est pas en, en dessous mais j'aime beaucoup ce talent mais parfois il peut être un peu dur à, à à rentabiliser puisque il faut attendre la deuxième explosion du coup l'explosion fait plus mal donc ça marche pour les deux explosions donc c'est plutôt cool donc plus de dégâts plus de sustain dark conversion donc euh, ça je trouve que c'est pareil c'est pas terrible parce que c'est un nul de merde en fait c'est un nul qui est très frustrant euh, pour le bas niveau je pense et à haut niveau il est quasiment pas jouable et lorsqu'il est jouable c'est cancer donc euh, je suis vraiment pas fan hein. c'est un nul 60 secondes CD, c'est faible hein, c'est faible je pense qu'à haut niveau on sera moins concerné par ça mais à bas niveau je trouve que les gens ont du mal à penser aux interruptions sur des canalisations immobiles et du coup le malganis quand il, il, il fait son truc bah personne euh, ne pense à l'interrompre le Raynor a son Q-Spell, il le garde euh, pour la cinglinglin etc donc genre c'est et les tanks pensent pas forcément à garder un cd au cas où et tout du coup c'est vrai que je pense c'est une mécanique frustrante hein, la, la sombre conversion et du coup je je suis pas fan de ça on réduit le coût en mana après c'est de la c'est ils le buffent parce que bah c'est moins fort et ça, ça c'est moins euh, c'est moins viable mais c'est frustrant comme truc quoi limite limite ils réduisent le CD mais ils changent l'aspect le... pour que ils puissent se soigner euh, en fonction des PV t'sais. mais pas autant parce que là tu peux détruire un mec et remonter surtout que Généralement tu incites le Malganis à être à 2 pv et à le faire sauf que bah non c'est un soin sur la durée donc tu vas mourir si tu le fais trop bas donc je pense qu'il faut plutôt changer le fonctionnement du sort euh, pas changer la mécanique non plus en faire un truc ultra skillé mais changer un peu pour que ce soit un peu moins frustrant et faire en sorte que le Malganis n'est pas lancé à un PV quoi C'est un, un peu dommage je pense euh, Night Beacons, donc euh, la durée du slow augmenté à 3 secondes de 2,5 Ce talent est pas mauvais, hein. ce talent est vraiment pas mauvais, moi je l'aime bien Surtout qu'il augmente, si je dis pas de bêtises, la première auto-attaque euh, de 300% un truc comme ça Donc c'est vraiment pas mal, j'aime bien, euh, bien ce qu'ils ont fait avec ce sort Et euh, c'est très fort parce que le slip et en l'a sortie le slow c'est quand même pas mal May, alors déjà le commentaire développeur, on est content May euh, est vraiment bien, alors Naxus ça a été very cool évidemment la petite blague. Euh, donc ses performances sont plutôt solides pour son début, donc c'est bien, elle est assez équilibrée globalement. Donc euh, on va juste améliorer 2-3 trucs et changer quelques petites euh, petites forces et on va attendre d'avoir euh, plus de données pour pouvoir voir s'il si faudra vraiment nerf ou pas. Mais pour le moment ils sont très contents de l'arrivée de May en termes d'équilibrage. Ce qui. Honnêtement je savais pas trop, je savais pas trop me prononcer avec les tanks, c'est difficile des fois de se dire ah ça va être pété ou pas. Pour le moment ça va et je pense qu'avec la durée il va peut-être même recevoir des petits nerfs. J'avais évoqué le nerf du Crystallize, je ne suis pas trompé. Mais euh, c'est plutôt cool à ce niveau là. Alors le cooldown qui a été, euh, enfin donc ça c'est cool. Le, la boule de neige au 1 qui reviendra plus vite à grâce au Z. Donc elle passe de 0,125 à 0,25. Donc ça veut dire que vous aurez beaucoup plus de boule de neige. C'est un très bon up pour le build boule de neige. Euh, Crystallize level 4, donc c'est le D qui était Beaucoup trop fort, franchement beaucoup trop fort euh, Le CD a été réduit de 15 à 10 secondes Puisqu'il réduisait de 15 secondes le CD de votre dé donc c'est trop fort il passe à 10 secondes de réduction Et la durée de l'armure une fois que c'est fini le dé passe de 2 secondes à 1 seconde Donc un double nerf sur le Crystallize Je m'attendais à ce qu'il y ait une contre... Je m'attendais à ce qu'on mette une réduction CD du coup sur le do 1 Enfin je m'attendais à ce qu'il de base il réduise un petit peu le CD du dé mais qui qu réduisent la, la réduction de CD du 4. Au final, non pas de contre euh, on, on ne contrebalance pas le truc avec euh, les sorts de base, mais bon, c'est pas grave. Avalanche qui voit son CD augmenter de 5 secondes, donc de 65 à 70, et ça, je suis assez content. C'est ce que j'avais évoqué aussi. Si up le, le wall, le, le mur de glace, donc je m'entendais à ce que l'avalanche soit le plus joué au début, et c'est un bon changement pour le mur de glace, honnêtement, parce qu'il est dur à jouer, hein. il est dur à jouer le mur de glace, et le passer à 70 secondes CD. C'est très bien parce que tu as toujours le risque de fail avec le mur de glace, c'est pour ça que tu n'as pas trop envie de le jouer. Mais euh, je pense que c'est un très bon changement. En gros, les deux ultimes ont le même CD, comme ça, ça rend plus compétitif les deux. Je trouve ça vraiment bien, je trouve ça très très bon. Surtout que ces deux ultimes pas faciles à jouer, donc je trouve ça très bien de les mettre à 70 secondes. C'est honnêtement très brillant, vraiment bien joué. Blizzard, la cascade, le euh, l'ultime, le cooldown reduction increased from 25 to 30, donc voilà, l'avalanche améliorée a été up. Euh, je trouve que c'est pas terrible honnêtement la valeur s'est améliorée, mais c'est sympa quand même et surtout c'est pour la réduction de CD comme tu as augmenté de base petit up euh, sur la réduction au 20 donc c'est pour revenir à l'ancien CD en fait Muradin Alors, pas un... Alors là c'est très intéressant ce qu'ils disent sur Muradin ils disent en gros Muradin est un perso qui est toujours joué quel que soit les lots mais c'est vrai que euh, le problème c'est que dernièrement eh bien il a il a baissé hein, par rapport à ses, à ses pairs donc par rapport aux autres, aux autres tanks et euh, il est pas très loin non plus, donc on veut pas trop le up, et donc on pense que déjà boost les, euh, les le, le, le, le, on va dire les bonus coq le clap le thunder clap donc euh, le bon le, je sais plus comment il s'appelle en français le foudroiement je sais plus enfin le Z et eh bien c'est une bonne chose, euh, je pense que c'est très bien, faire en sorte que justement le Z euh, voit l'attaque speed et la move speed réduite de 30% au lieu de 25%, c'est un petit bonus, mais honnêtement c'est très appréciable. Et il faut voir si euh, le bonus par contre du 4, je sais plus s'il est additionnel ou si c'est on passe de telle valeur à telle valeur, parce que peut-être que du coup le 4 sur l'électrisation, non l'électrisation c'est le double, donc euh, j'ai oublié le nom du, du violet là, celui qui réduit de, celui qui réduit pas le double clap mais l'autre. Peut-être qu'il a été légèrement nerf avec ce changement, faudrait voir Mais en tout cas c'est cool, c'est très bien ce qu'ils ont fait sur Muraline. Stitches Incroyable des changements sur Stitches, le pire tank à l'heure actuelle Et euh, avec ces changements on réduit les PV, on réduit la régène de PV et là vous dites, oh, un nerf sur Stitches, mais ça va pas du tout Non, c'est un up, et c'est un bon up honnêtement euh, Bon ça suffira pas à le en faire un perso incroyable Mais un, ça va dans le bon sens je trouve, avec le hook qui voit sa portée augmenter de 11 à 12 Donc on remet, à, on revient à l'ancienne portée de hook, ça c'est cool Et le slam, le Z, son coût en mana est réduit de 40 à 35, c'est très bien Fonctionnalité supplémentaire, deal 50% de dégâts supplémentaires sur les sbires et les mercenaires Et ça c'est super on, a, on retrouve l'ancien... Le, le problème du rework de Stitchy, c'est qu'il a perdu des dégâts sur le Z Et au final, faire en sorte qu'il gagne 50% de dégâts bonus aux sbires et aux mercenaires Et bien, c'est cool euh, et du coup la, le bonus de range a été réduit pour bien sûr l'hameçon au 13 qui permet d'augmenter la range du hook, donc tout simplement pour ajuster hein, la différence entre les deux. Euh, ce qui est bien, donc jou jouer le 7 au 13 sur <rire> et euh, au passage ce qui est vachement intéressant c'est qu'ils disent voilà on a beaucoup pensé à, à, à la méta tank, quoi faire pour booster des persos etc, et on a vu que par exemple Beaucoup d'équipes compétitives, donc là on voit vraiment des changements sur le compétitif. C'est vraiment pas la solo queue ou autre parce qu'en solo queue, Stitches il est joué. Hein. Le ladder GM euh, NA, il y a que de ça, du Stitches. C'est de la merde, hein. vraiment, vraiment, c'est de la merde. Stitches, le truc c'est juste un sac de frappe, c'est un sac à PV le machin, et il sert à rien. Donc euh, pour pile ton équipe, c'est de la merde. Surtout que la plupart ils jouent gavage en plus, donc pour pile ton équipe, c'est encore mieux. Mais, euh, mais là, le truc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ils expliquent que justement ils aimeraient en faire, faire de Stitches une sorte de Johanna-like, euh, ok. Stitches et Johanna sont, enfin Johanna par exemple avant le 10 c'est pas ouf. Stitches, et eh bien du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer d'augmenter son wave clear pour offrir une sorte de, de compensation. C'est dans une équipe si t'as besoin d'un wave clear au niveau compétitif bah tu penses peut-être à, à Stitches au lieu de Johanna. Et en plus on pourrait du coup revoir un Stitches solo line également à l'ancienne. Bon le, le double wave clear avec Stitches Stitches n'y crois pas mais euh, mais pourquoi pas pourquoi pas en solo hein. en solo il est pas mauvais un hein, Stitches. Donc avec son Wave Clear supplémentaire, je trouve qu'on va dans la bonne direction et la manière dont ils réfléchissent le truc est bon. C'est pas suffisant, mais l'approche est bonne. Donc dans une, deux patch notes avec des changements sur Stitches, on pourrait arriver à quelque chose de vraiment pas mal. Donc l'idée est bonne et j'applaudis aussi. Bruiser Xul, Xul qui voit des nerfs. Euh, visiblement les stats sont toujours... Voilà, Xul est toujours un peu au-dessus, donc on va réduire son efficacité. On réduit les dégâts du A de 200 à 190. On réduit les dégâts des squelettes de 46 à 40. On réduit la mouvement speed et l'attack speed bonus de 30% à 25% et on réduit la réduction de dégâts de 40% à 35%. C'est pas des gros nerfs, mais c'est quand même un nerf. Après, je pense que Xul est toujours viable, il a pas de problème. Exul a toujours, sera toujours très fort en solo queue. C'est un perso qui a du wave clear, du contrôle, rien que ça, ça marche très bien en solo queue. Donc, it's ok. Et jouer euh, ma euh, hein, c'est important. Irel Irel qui était devenu vraiment le solo laner à haut, à haut niveau, hein, très haut niveau, donc là on, tous ceux qui disent oui ils ne regardent plus le haut niveau c'est que de l'équilibrage solo queue, tout ce qui est tank hein, c'est pas pour la solo queue, hein. enfin un petit peu mais c'est surtout pour le haut niveau solo queue et haut niveau euh, compétitif, hein. euh, et c'est bien ce qu'ils font sur Irel, puisqu'ils le, buffent les deux autres talents 1 d'Irel, et ils réduisent par contre l'armure physique qui passe de 50 à 40. Puisque voilà, ils en parlent, on avait un petit peu buff le, le, le 1 il y a longtemps, j'aime ai, bien le rappel, il y a longtemps, pour dire vous avez oublié de la jouer hein, les cocos et vous avez redécouvert ça il n'y a pas longtemps, ça me fait rire, c'est un peu le, le petit pied de nez genre que je rappelais en cast hein, d'ailleurs aussi. Mais, euh, mais c'est cool, c'est cool, Il nerfent le talent qui était qui l'a rendu vraiment Irel euh, à la mode on va dire. Et on, bo on booste le A, donc bonus de dégâts, enfin bonus de soins sur le A de 40 à 45% pour euh, n'importe quel héros touché Et le bonus pour euh, plus d'un héros touché qui monte de 80 à 90% donc c'est cool Et la, la, la, la leçon de Marade, je crois, le, leçon de Marade qui passe de 128 à 135 Donc euh, il amélioré après l'utilisation d'une capacité donc c'est cool, c'est cool ça permet d'avoir de la euh, On va dire une certaine stabilité avec plusieurs choix au niveau 1 hein, donc ça c'est cool le Karazim qui voit un soin bonus gratuit, hein, il passe de 276 à 285 donc c'est cool, honnêtement c'est pas mal du tout, j'aime bien euh, C'est un petit up mais c'est très bien Il parle du fait que voilà, Karazim est un petit peu en dessous, du coup ils veulent faire un petit truc pour voir Et peut-être aller sur d'autres ajustements après, donc un petit, un petit buff sur le heal Pareil pour Morales, alors ça je l'ai toujours dit, avec le, le je pense que Morales ça a été un des persos les plus impactés Par les le rework d'armure, avec le fait que l'armure ne soit plus cumulable euh, ils avaient déjà boosté de 25 à 30 le gain d'armure sur le Z de Morales, et eh bien on passe de 30 à 35, c'est cool puisque évidemment euh, j'en avais parlé sur un Ama en posant des questions et ils avaient dit oui il y a toujours avec le rework d'armure il y a des persos qui ont été un peu oubliés, vous en faites pas, on va, on va, voir, on va revoir ça, on va voir ça. Et au final et eh bien Morales ils disent bien maintenant beaucoup de persos gagnent 20, 25 d'armure euh, de base euh, sur plein de leurs valeurs Et du coup bah Morales est donné un Z et comme c'est pas cumulable l'armure bah, ça servait pas à grand chose Donc on passe à 35 le gain d'armure sur le Z Très bon changement aussi, blibli, pas besoin de faire des trucs, c'est pas, pas un truc que tu te dis, waouh ça change tout, mais en vrai ça change pas mal de choses pour le perso. c'est vraiment cool, hein. c'est très bon. Regarde, Bloodlust, amen, <rire> la Bloodlust qui est réduite, ça c'est pareil, hein. c'est pour le compétitif, hein. euh, parce que ça je pense pas qu'en bronze on voyait beaucoup de regard Bloodlust, et euh, du coup, la Bloodlust qui est réduite de 8 à 6 secondes, mais c'est bien parce que maintenant, moi je pense que même en plate et haute, on commence à avoir la Bloodlust partout. Hein, ça. Forcément, si le haut niveau fait un truc, ça coulisse, ça décale vers le vers le bas, enfin le haut, moyen, bas et haut, c'est logique. Mais du coup, réduction euh, du, de durée de 8 à 6 secondes et le healing, donc euh, le soin sur les auto-attaques qui passe de 40 à 30%. C'est un, un nerf. La Bloodlust est toujours jouable, hein, c'est pas, on a détruit la Bloodlust, toujours jouable. Mais je pense que la guérison ancestrale repasse devant maintenant. Euh, Melee Assassin, Maiev. Parce que pendant un moment la Bloodlust était devenue tellement forte que vous pouviez la jouer même avec des trucs qui n'en profitent pas en fait. Là la Guérison Ancestrale est meilleure et si vraiment vous avez une compo qui en profite, bah Bloodlust c'est toujours bien. Euh, Guérison Ancestrale 20, très très fort. Hein. Je vous rappelle si vous avez raté des patch notes, très très fort. Guérison Ancestrale 20. Maiev, euh, changement très bon sur Maiev. Et nouveau skin incroyable. Si vous avez regardé l'interview avec les devs, vous l'aviez déjà vu. Mais incroyable, Pursuit of Vengeance. Donc euh, chaque Z, donc each hero hit by Spirit of Vengeance, reduce the cooldown of Umbrel Blind. Umbral Bind par 1 seconde Donc si vous avez pris le Z au 1 Donc la quête, et eh bien si vous touchez quelqu'un avec le E Et eh bien vous réduisez son temps de recharge De 1 seconde, c'est pas mal, hein c'est vraiment pas mal Bonds of, corrupt of Corruption Donc euh, le Z au 7 Qui donne de la vulnérabilité Et eh bien maintenant ça va également réduire La vitesse de déplacement de 20% pendant 4 secondes Sur un petit bonus parce que c'est vrai que c'est très utilitaire Donc autant donner un petit peu de De, de réduction, en plus le fait qu'il soit Ralenti, si vous touchez 3 personnes Et que vous les ramenez, ça réduit leur armure et les mecs sont slow donc plus facilement pour vous, plus facile pour toucher, pour reset les A en fait Donc ça c'est cool Ça peut vous aider à toucher vos A plus facilement donc c'est pas mal comme changement le, le disque de... Le disque tout simplement je me rappelle plus, c'est le disque d'enfermement ou je sais plus quoi Mais le disque réduit le temps de recharge de 50 à 40 Et la réduction du commandant de 60 à 50 C'est bien Un ultime qui est dur à jouer, il faut le valoriser, il faut le valoriser c'est pas grave si vous ratez, vous avez tenté, vous le récupérerez assez vite. Donc c'est bien. 50-40, c'est très très bien comme changement. Et les Venge Wolf Knives, très très fort. Très très fort. Nouvelle fonctionnalité. De Dealing Damage to enemy rules. Donc toucher des héros ennemis avec le A. Fait en sorte que le prochain Q-Spell qui touche un héros ennemi va infliger 1% du maximum de PV. Bonus jusqu'à 5% en fonction du nombre de héros. Donc si vous touchez les Resets en permanence de Q-Spell sur des mecs... Ça atteint des sommes absolument colossales, donc c'est très très fort, notamment contre pas mal de mêlés, contre une triple mêlée, ça peut être excellent. Et c'est le, le Q, honnêtement, au CS devient vraiment vraiment costaud, je trouve, hein. très très costaud. Donc voilà, il parle de Mayev du fait que les talents sont en bonne place, mais voilà, il y en a peut-être un qui est un petit peu en dessous, donc on va essayer de booster un peu le reste. Cassia, pareil, un nerf. Alors malheureusement, pas assez pas assez le nerf sur Cassia, mais c'est bien, c'est une très bonne chose. Euh, on réduit les dégâts de 130 à 125, donc je crois que c'est un truc genre 5%, les valeurs de nerf à peu près. Les PV 1700-1660, c'est 5% aussi de nerf, quelque chose comme ça entre 5 et 6%. 5% il me semble. Et donc on réduit les dégâts et les PV. Donc c'est bien, pas assez mais c'est bien. Charge Tracks, donc le Strikes, le passif au 1, donc sur l'auto-attaque. Le bonus d'attaque speed a été réduit de 20 à 15%. Le bonus d'attaque de, de dégâts d'attaque sur la troisième touche passe de 20 à 15%. Euh, C'est un gros nerf hein, sur l'auto-attaque hein. Très gros nerf sur l'auto-attaque 1 hein. je, je disais déjà que le q était meilleur. Euh, là, bah, il a été nerf. Je pensais pas qu'ils avaient touché à ça. Je pensais qu'ils avaient touché plutôt aux, aux valeurs de base. Mais le problème de. Enfin, j'ai pas envie de revenir, j'ai fait, un, fait une vidéo sur le Cassia. Il y a eu la vidéo d'analyse sur le reward Cassia et la vidéo de guide de Cassia. Le ça m'a donné raison et j'aurais aimé me tromper, j'aurais aimé me tromper, j'aurais dire bon bah voilà j'ai dit de la merde, franchement le rework Cassia génial. Non, tout ça nous montre que c'est de la merde le rework Cassia. Et euh, spoiler, c'est toujours de la merde, genre soit c'est OP, soit c'est trop faible, et là c'est toujours OP. Mais euh, ça va ça va être enfin ça va être nerf et ça va être détruit, ce perso il va être détruit dans, dans pas longtemps. Euh, donc l'armure de la baleine qui voit, là, je, je l'avais dit ça allait être nerf aussi, 7 à 6 logique. Et la surtension, ça c'était sûr aussi que ça allait être nerf, mais le nerf est très faible. 5% de nerf sur la surtension. Je rappelle quand même qu'avec le rework Cassia, elle a pris 40% de dégâts supplémentaires. Et là 5% de nerf. Quoi Je veux dire, comment vous gagnez un teamfight avec Cassia Waouh <rire> T'es fort <rire> Incroyable Tu es un vrai vraie joueur de Cassia Toutes les Cassia que je vois à l'heure actuelle, elles puent la merde. C'est impressionnant. Les mecs sont débiles, ils aident eux comme des cons au milieu de tout le monde et ils activent DDDDD des, des, des, des, des en permanence. Et normalement le jeu devrait les punir pour leur abru... enfin pour leur idiotie. Mais non, ça peut passer. Alors des fois ça passe pas, beaucoup de temps ça passe pas, mais parfois ça peut passer et ça nique la game. Euh, Gal, des changements. Le Z au 4... qui a été viré. Alors... Ils essayent de faire en sorte que, j'ai même pas envie de passer, là, là je vais économiser du temps, euh, ils font des trucs sur le Z pour Gall, le, le Z de Gall, c'est l'équivalent au Bill Grenouille, hein. qu'on soit clair, c'est de la merde, c'est de la merde, si les ennemis sont touchés par ça, c'est nul, et encore la première est plus facile à toucher, la première ok, les autres pas terrible. C'est vraiment de la merde, hein. c'est une mécanique de grenouille, hein. c'est de la merde Donc le, vraiment le truc qui est intéressant c'est le Psychotic Break quand, quand Shogal meurt, Gal peut pendant 10 secondes toujours incanter ses sorts Qui est passé du 20 au 13 et honnêtement on a testé un petit peu et c'est pas dégueulasse euh, Surtout que maintenant ça augmente les dégâts de Gal de 10% Quel que soit ses sorts, ça augmente en passif ses dégâts de 10% Ça marche sur les ultimes, ça marche sur tous les sorts et même quand il est mort Donc c'est pas dégueulasse, en soit c'est pas dégueu. Euh, je pense toujours quand même que le A en pourcentage PV est meilleur Mais celui-là est vraiment pas mal pour Burst Sur euh, notamment le, le néant distordu, hein, la, la zone d'explosion qui est pas mal Et maintenant il y a un, nouveau, euh, un nouvel activable au 20 euh, Activate to reduce the cooldown of shadow Shadowflame and desorb To 2 secondes and uh, for the next six secondes Donc en gros vous avez 30 secondes de CD Mais c'est pas mal hein, ça permet à gal vraiment de de balancer tous ces sorts, ça fait une espèce de... de icy veines, j'ai envie de dire, les veines glaciales de Jaina, mais sur Gall, c'est les, les veines du crépuscule, en fait, c'est assez sympa, c'est assez sympa à ce niveau-là. Mais bon, au vin, il y a, il a, il a, il a, il a, a du choix, mais en vrai, ce vin est vraiment pas mal pour Gall. Uh, Greymane, le niveau 10, la belette, la balle maudite qui a été réduite. Alors, ça, c'est vraiment le yo-yo hein, sur la balle maudite. Ça a toujours été 30%, 35%, 40%. Et c'est un buff du coup de la balle maudite niveau 20, puisque le différentiel est plus aussi important. Donc, c'est un buff, c'est un gros buff sur la, bel, la, la, la balle maudite niveau 20. Mais par contre, c'est vrai que c'est un nerf de la balle maudite de base. 35% ça me semble Je pensais qu'ils allaient apprendre Et du coup je m'attendais à un 37,5 Ou un truc comme ça Un petit peu entre les deux Non c'est toujours 40, 35, 30 c Du coup c'est toujours jouable hein. Les deux sont toujours jouables bien sûr Mephisto apparemment le build Z était trop fort euh... petit... petit nerf sur le Z Il est un petit peu au dessus euh... Spoiler c'est toujours le meilleur build hein, sur Mephisto Donc Z 1 1 Les dégâts de base du Z sont nerfs Les dégâts de base du Z 1 sont nerfs et le spell power sur le A qui est un petit peu par contre lui qui prend un up puisque c'est le talent le moins joué apparemment Donc il est buff Tassadar Tassadar Alors ils ont pas trop détruit Ils sont assez contents de Tassadar à l'heure actuelle et assez équilibré Ils ont bien attendu. Là on voit la patience a été récompensée parce que au début tout le monde disait ah, Tassadar Tassadar OP Ils ont changé un petit peu Tassadar et je m'attendais à ce qu'il nerf énormément Tassadar parce que les gens s'en plaignaient et ne savent pas esquiver des, des sorts et autres Et au final ils y ont été tranquilles, ils ont préféré attendre d'avoir des données et d'attendre aussi que les joueurs s'adaptent. Et ça passe bien No longer increase Tassadar a, donc le A au 7 n'augmente plus la portée d'auto-attaque de Tassadar. Fonctionnalité supplémentaire, ça réduit le coût en mana par contre du A. Et.. L'augmentation de la portée est maintenant sur l'arc discharge. Donc je ne me rappelle plus quel talent c'est au 7. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je crois que c'est celui sur l'auto-attaque au 7, justement. Qui euh, voit son auto-attaque augmenter de 1. Moi j'aime bien en plus ce talent, donc c'est pas un problème. L'arc-onte, ça c'est logique. Par contre, l'arc-onte qui nerf. 40%, euh, le shield qui passe de 40% à 30% du maximum de PV. Logique, logique honnêtement, l'arc-onte c'est le meilleur ult de Tassadar à l'heure actuelle. Donc c'est logique. Ça ne vous. Enfin, le... le trou noir est dur à jouer. Et. On vous incite pas à le jouer en fait, donc c'est bien de réduire le, la puissance de l'arc-contre. Ticus, alors des changements sur Ticus, il y a des bons changements et des trucs que je trouve débiles et qui est probablement le gros point noir de cette patch note. Euh, niveau 7, euh, l'armure, le montant d'armure qui passe de 25 à 30 en cas de contrôle, c'est trop bien. Niveau 13, le Spray Q, donc le, le A qui augmente sa portée, voit également maintenant le Slow, donc en fait ils ont fusionné les deux 16 en fait, hein, le, le 16 et le 13 ils l'ont fusionné pour augmenter la portée et euh, du coup, donc ça, le ralentissement et la portée sont augmentés au niveau 13 sur le A. La durée de l'armure en néo-acier qui passe de 3 en duracier, je sais plus si c'est néo-acier ou duracier, passe de 3 à 4 secondes. Donc c'est l'armure anti sort les 75 d'armure anti sort Honnêtement, ce talent est très fort. Hein et donc passer à 4, c'est beaucoup. Level 16, euh, Lead Rain, donc c'est l'ancien truc qui a été fusionné au 13, il dégage. Le 6 attaque donc je crois que c'est les dégâts en pourcentage PV, les attaques brûlantes qui passent de, du 20 au 16, donc ça c'est très bien. Le Q-Spell au 16, nouvelle fonctionnalité, donc c'est le A qui augmente les dégâts et à chaque fois qu'Overkill touche un ennemi, ses dégâts augmentent de 15% jusqu'à un maximum de 60%. C'est débile c'est complètement débile Ah non, nouvelle fonctionnalité Parce qu'avant c'était juste les dégâts de base Maintenant ça scale En gros à chaque fois que vous touchez Vous, vous, vous augmentez la durée sur le gars Ça augmente ses dégâts Mais ça augmente Alors C'est un nerf sur le début Mais si vous gardez le truc sur le gars C'est un buff La grenade titan Qui voit une seconde de CD réduite Par héros touché par le Z Donc c'est vraiment pas mal Ça par contre c'est un très bon changement Sur la grenade titan J'aime beaucoup le petit buff Niveau 20 Nouveau talent Je pourrais faire ça toute la journée réduit l'Overkill cooldown, donc de la réduction du temps de recharge du A de 4 secondes et pendant que vous lancez le A et eh bien Ticus gagne 40 d'armure Comment dire ils viennent de faire en sorte que le build A soit viable sur Ticus, alors que le A était plus un bonus genre généralement tu allais chercher les dégâts sur le 16 et basta et eh bien ils font en sorte que tu puisses jouer le A au 13, le A au 16, le A au 20 donc je suis sûr que dans leur tête ils se disent ouais c'est cool on offre de la diversité à Ticus. ce qui est bien la diversité j'aime bien j'aime bien sur les talents et tout sur les arbres de talent c'est cool le problème c'est quand un sort est lock donc j'appuie sur A sur un mec je peux aller pisser le truc reste sur le gars c'est pas très... c'est pas très... enfin le skill n'est pas récompensé là-dedans faire en sorte que tu augmentes ta range au 13 et que les ennemis sont slow quand tu les touches Faire en sorte qu'au 16, tes dégâts augmentent en fonction du nombre de touches qu'il prend de ton truc lock Sachant que les ennemis sont ralentis et que t'as plus de range donc c'est plus facile de faire proc le 16 Et au 20, tu gagnes 40 d'armure histoire que le mec ne puisse même pas te tuer en fait Donc c'est un build qui n'est pas, pas jouable à haut niveau hein, puisque si vous sortez Ticus, c'est pour casser du tank donc si vous voulez casser du tank, c'est au minigun, c'est pas au A le A, généralement Ticus c'était quoi C'était minigun, minigun, minigun à fond Et j'essaye de finir le mec au A Donc un build A est pas viable sur Ticus Parce que c'est vraiment le finisher C'est comme le E sur Cassia quoi Et <rire> là, ce qu'ils font C'est en sorte de faire un Asmodan E C'est un Asmodan E en fait Incroyable <rire> Genre, Je trouve ça... Tellement pas sain pour le jeu en fait. Et ça, ça va concerner euh, l'hélo euh, moyen, bas hélo et même peut-être à haut Avec des abrutis de Ticus qui vont faire n'importe quoi. Ils vont appuyer sur A et ils vont duel des, ils vont duel des grey main ou autre. Euh, alors qu'ils ont posé le cerveau à côté quoi. C'est. Je crois, je crois que quand j'ai commencé Heroes, je jouais beaucoup Raynor. Et euh, bon, Ticus à l'époque était vraiment costaud. Mais je crois qu'un des trucs qui m'a. F... Le plus... le, je crois que le premier truc qui m'a fait rager sur Heroes, c'est Ticus. Ticus, appuie sur A. Et il a au un Raynor qui le hit and run mieux que lui. Mais il appuie sur A et il finit à la grenade. Waouh, j'étais meilleur que toi, incroyable. Ultra frustrant ce perso hein. Quand euh, c'est juste le A qui fait la différence, c'est très frustrant avec Ticus. Hein. Parce qu'en plus, la plupart des auto-attaques. Enfin en plus il a un dash quoi. Donc il peut se repositionner pour me faciliter la pose du A. C'est débile. C'est débile à ce fuck. Et Ticus c'est l'un des carrés qui a le plus de PV. Donc tu lui donnes 40 d'armure comme ça à gratos. Genre c'est. Je sais pas. Je trouve ça nul, je trouve ça nul. Et ensuite, des, fux, des, big, des, pff, des fix bugs. Des, oui, des fix bugs. Euh, nain, nain, nain, nain. Oui, pouvait pouvait avoir des stacks sur les blinds, blablabla. Bla, bla. Ok, bon, on s'en fout un peu. Ok, bon, c'est vraiment, vraiment du bug fix. Donc, globalement, eh ben, bon, on finit sur une mauvaise touche, mais globalement, le patch est très bon. Très, très bon. Beaucoup de changements sur les tanks. C'était beaucoup pas attendu par la communauté, notamment à Hello. Euh, donc, c'est cool, franchement, des super changements, j'aime beaucoup. Des nerfs sur des persos qui en méritaient, des ups sur des persos qui en méritaient aussi. Euh, ça change pas mal de choses et j'aime bien. Là, on peut. Euh, gros patch, hein. mine de rien, gros patch, on peut dire qu'il. Ah oui, j'ai oublié le truc important, l'anomalie du Nexus, c'est vrai que je l'ai oublié. <rire> l'anomalie est supprimée totalement, plus de météo et autres. Alors. Là, il y a pas de raison. C'est dommage. il ne s'est pas marqué les raisons. Beaucoup de gens vont se dire Pourquoi :« Pourquoi C'est bien le principe. » En fait, le problème, c'est euh, tout ce qui était climat et météorologique euh, pouvait, sur les petits PC et même des PC plus gros, ça pouvait occasionner des bugs, des, des, des crashs et des lags. Donc, ils ont dit :« le, le concept est génial, mais le problème, c'est que bah, on n'avait pas prévu que ça fasse ralentir les PC et autres. Donc, c'est vraiment là, ça impacte vraiment le jeu. Donc. On arrête, on arrête, on va, on va éviter de niquer vos PC quoi. Donc, euh, je suis triste. Moi, ce que j'attendais, c'était juste des timers pour la météo. Bon bah voilà, ils, ils ont supprimé le truc, ce que je comprends vu que ça fait des lags. Mais bon, en tout cas, c'est cool. C'est cool, bon patch, je trouve. Très bon patch, honnêtement. J'espère euh, bah, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Est-ce que vous avez aimé le patch Est-ce que vous n'avez pas aimé Est-ce qu'il vous manque des choses Parce qu'il y a des persos que vous attendiez donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos impressions N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager On se fait plein de bisous, on se dit à bientôt Prochaine vidéo, à plus rexo <rire> Et Oui, le Facebook, le Twitter, le Youtube Tout ça est dans, le, est dans la description, bien entendu Vous avez le site également, où vous pouvez trouver les t-shirts Notamment celui que je porte, là Ma maman euh, dit, dit que je suis spécial euh, eh bien, euh, bien allié, évidemment N'hésitez pas à embrasser Martine, bien sûr, hein, de ma part Enfin, quand je dis embrasser C'est bisous euh, sur la joue, sur la main, hein, évidemment Plein de bisous